Donc, BNP Paribas Security Services a lancé sa transformation digitale mi-2016. Dans ce cadre-là, euh, la montée en compétence de nos collaborateurs via la formation et l'accompagnement est, est clé. C'est pourquoi on a travaillé en collaboration avec les ressources humaines pour lancer ce dispositif. Alors pour répondre à ce besoin d'acculturation autour de l'intelligence artificielle, nous avons conçu un dispositif innovant, un cook Corporate Online Open Course, c'est-à-dire l'équivalent d'un MOOC, mais à l'intérieur de l'entreprise, et qui a été dessiné pour offrir à la fois un parcours libre ou guidé, gamifié, sur une plateforme qui est animée, avec un ensemble de ressources, un écosystème apprenant, donc des ressources disponibles, vidéos, articles, infographies, articles sur le net. Également des live sessions, des webinars qui permettent aux apprenants de se retrouver lors de rendez-vous mensuels. Et puis enfin des challenges à la fois individuels et d'équipe qui permettent vraiment de parachever le, le dispositif. Donc des impacts immédiats avec beaucoup de collaborateurs grâce à ce coup qui sont venus nous voir pour vivre ce changement et tester ces nouvelles technologies. 1400 personnes se sont connectées à la plateforme, dont environ 1200 participants actifs, euh, avec un bon nombre d'entre eux qui sont allés au bout du parcours et qui ont obtenu une certification. Le principal facteur clé de succès de ce dispositif, c'est qu'il a été pensé grâce au design thinking, euh, cette méthodologie qui permet en fait de créer un parcours adapté à l'utilisateur et aux différents utilisateurs, notamment par euh, la création d'archétypes, les personnés, qui permettent en fait de n'oublier personne, c'est-à-dire de prévoir tous les cas de figure, de l'apprenant le moins motivé à l'apprenant le plus motivé, et de leur proposer un parcours personnalisé.